depuis euh, près de deux, de deux ans La transition malienne oui. se trouve dans une sorte de tempête des puissants vents contraires dont l'objectif c'est de contrarier le peuple malien dans l'accomplissement des objectifs du changement Dieu merci à l'heure où je vous parle tous les cinq objectifs du changement sont en marche Le premier objectif c'est la mise en place d'un organe unique indépendant pour les élections. Parce que n'oublions pas que la crise politique est partie du tricat des élections d'avril-mars 2020. Le deuxième objectif, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Les disparitions forcées de journalistes, les détournements massifs de 20 à 30% du budget de l'armée, qui du reste était constitué de 20 à 25% du budget national, et donc la lutte contre l'impunité et la corruption qui ont désarticulé notre état, désarticulé la société désarticulé le système de défense le troisième objectif c'est les réformes politiques et institutionnelles qui sont reportées depuis plus de 20 ans le quatrième objectif on pouvait le mettre en premier plan c'est garantir la sécurité des Maliens, des maliennes et des maliennes depuis 9 ans nous ne faisons constaté, assisté à des tueries massives, des villages qui disparaissent, des femmes et des enfants brûlés, assassinés. Nous avons décidé d'y mettre fin. Ça, ça fait la quatrième revendication. Et la cinquième, il y a l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, euh, qui est contesté par une partie de l'opinion publique malienne. Mais nous disons que c'est un accord que l'État a signé, même si c'est en position de faiblesse. Il faut mettre cet accord en œuvre de façon intelligente. Ça veut dire quoi Veiller à ce que les soupçons de vérité de partition du Mali d'une partie de l'opinion publique ne soient pas avérés. Donc on met l'accord en œuvre de façon assez intelligente et pédagogique pour écarter toute de partition du Mali à Alloyement Voici les cinq objectifs. À vous écouter, on a l'impression, on se dit que tout va bien au Mali, alors que vous êtes sous sanction de la CEDEAO. Il y a déjà euh, un bras de fer qui est engagé avec la France. Dites-nous comment le pays vit cette situation particulière. Parce que pour arriver au Mali, les Africains sont contraints. Si habituellement ils font une heure de vol pour arriver au Mali, il y en a qui font 10 heures actuellement pour être là. Vous savez, l'embargo a été pris avec euh, principal objectif de faire tomber ce régime-là. Ce n'est pas compliqué, nous le savons. On a ah pour des... quel motif donc... Mais Pour le motif que ce gouvernement ne convient pas. À qui À la France. C'est la CEDAO qui nous a sanctionné. Mais nous, nous avons dit clairement dans le communiqué du gouvernement que les, les, les, les, les, les, les, les sanctions de la CEDAO sont commanditées. Pour quelles raisons Mais quelle preuve vous avez pour attester La preuve, c'est que d'abord, elles sont illégales. Il n'y a aucun texte de la CdaO aucun texte de l'UMO, aucun texte de la Banque Centrale, aucun texte de l'ONU qui a prévu un embargo. Bien au contraire, il n'est pas prévu un embargo dans le texte de la CdaO Il est prévu la suspension du gouvernement, euh, de ses participations aux réunions, ainsi de suite. Euh, L'embargo n'est pas prévu. La Banque Centrale des États de l'Afrique doit interdit dans l'article 4 de son statut, que des banques centrales d'autres états donnent des injonctions aux banques centrales d'un pays quelconque. Ils l'ont fait. La convention de l'ONU sur les pays sans littoral interdit un embargo contre un pays sans littoral. Le Mali l'a ratifié en 1967 et nouvellement en 1987. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre violer vos propres textes en disant que c'est pour installer la démocratie. Le calcul est simple. Quand ce embargo est pris, avec les complications dont vous venez de parler, le peuple va se révolter en quelques semaines. Okay. Mais est-ce que. C'était la... à même donner 10 jours. Est-ce que la... Est la disproportion de la décision de la CDAO euh, n'est pas liée au fait qu'on veut envoyer un message aux autres pays mais, dans mais les bien... mêmes conditions que vous mais, mais, Bien sûr, ouais. il y a, il y a ça. Ont il y a ça, mais il y a autre chose. Pourquoi nous disons que cet embargo était commandité de l'extérieur Nous étions dans des discussions avec la CEDAO qui ont été rompues brusquement. La CEDAO nous a demandé d'envoyer un calendrier, un chronogramme des élections que nous avons envoyé en attendant des discussions. ce qui se fait très souvent, M. le Président. Mais c'est ce qui se doit. Le Mais pourquoi on prend un embargo Et on sait que, et ça c'est pas qu'on le sait, ça a été dit officiellement, les dirigeants français ont annoncé bien avant que la CEDAO se réunira le neuf, qu'il y aura des sanctions à chaque sommet de la CEDAO. Si ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de la Défense ou le président qui annonce les sommets de la CEDAO et leurs conclusions. Cette histoire qu'on appelle Wagner, mais c'est les médias français, les dirigeants français qui commençaient à en parler en disant que c'est des rumeurs qui sont dans des vérifications. Mais pendant ce moment, la CEDAO a mis dans une résolution des chefs d'État pour condamner le Mali. Mais nous leur avons dit, mais ça vous coûtait quoi de venir vers nous, parler avec nous, discuter pour un Même sur le Premier nous savons que la France donc, donc pour a ça un coup. service de renseignement hyper développé, ils ont des, des moyens logistiques qui leur permettent de pouvoir vérifier certaines informations. Pourquoi inventerait-il la présence de Wagner au Mali non. si ce n'était pas vérifié Ce n'est pas, pas une question de Wagner. En vérité, on veut nous entraîner dans une bataille géopolitique qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas dans les bagarres entre la France et la Russie.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 pour le faire rejeter d'abord par la communauté régionale, et ensuite par la population. Est-ce que tout Les services est renseignement français, par exemple, les services de renseignement français mm -hmm. avaient prévu que si l'embargo est pris, le régime tomberait dans les 10 jours, et beaucoup de cette date, de la CEDA ont misé sur ça, il va être rejeté par la population. Mais ils se sont trompés. Oui, on vous a suivi sur d'autres canaux, dire que vous étiez libre en tant que pays souverain, de nouer que... partenariat avec qui vous vouliez. C'est exactement ce que nous avons dit à, oui. nos, à, nos, à nos amis Alors français. Pourquoi vous refusez d'assumer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 Les Africains ne le savent même pas C'est une euh, révélation que vous... Mais, mais c'est authentique. Et nous avons proposé, C'est pas faux de, de proposer un ambassadeur. Mais la réalité, c'est quoi C'est qu qu'il un qu il refus est... de non. du partenaire français. De non, de en vérité, le on n'est pas naïf. Il ne voulait pas désigner un ambassadeur sous ce gouvernement. Ils comptaient sur le renversement du régime pour que le nouveau régime qui leur est favorable leur renvoie celui dont ils ont besoin. Nous Même là, ils auraient pu... Maintenant, maintenant, maintenant l'ambassadeur de France. Est-ce ouais. que vous avez fait autant avec l'ambassadeur de France Non. Ici. Je l'ai fait convoquer au ministère des Affaires étrangères au mois d'octobre. Pour quel motif hein? Le ministre l'a convoqué et lui dit de cesser ses activités subversives. Je ne vais pas rentrer dans les Lesquelles? détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On lui a dit. Il n'était pas le seul diplomate. On a fait des mises en garde aux diplomates qui travaillent à diviser les Maliens. Tout ça, ça se règle dans les coulisses. Mais lorsqu'au plus haut niveau, ils se mettent à injurer le chef de l'État du Mali, nous avons dit que ça n'est trop. Vous ne peut pas injurer un chef d'État, humilier toute une nation et prétendre que vous avez un représentant auprès de cette nation. C'est tout ce que nous avons fait. Ils n'étaient pas habitués à ça. C'est tout notre crime. Je disais qu'on qu va revenir tout à l'heure à la question de M. Diao, Puisqu'on parle de la France, est-ce que M. le PM, euh, vous n'avez pas dans les démarches fait preuve de... Euh, est-ce que la diplomatie à votre niveau n'a pas manqué dans la façon de faire avec la France Donc, quand vous reproche d'avoir été un peu trop euh, vif dans les réactions Non, vous savez, c'est très simple. La France n'était pas habituée à ce que les Africains disent ce qu'ils pensent. Il était habitué à menacer les dirigeants. Et quand vous n'obéissez pas, dans les mois qui suivent, votre régime tombe. Ils étaient habitués à ça. Et lorsque ils nous ont dit qu'ils vont nous abandonner, au mois de juin, une déclaration, alors que nous avons un accord de défense écrit, ils ont décidé de déchirer cet accord, le jeter à la poubelle, à leur guise. Nous avons dit « Ok ». Si vous n'en voulez pas, relisons l'accord. Ce qui ne vous convient pas, on l'enlève. Ce qui ne nous convient pas, on l'enlève. Nous avons fait notre part de relecture, on leur a envoyé. Ils ont mis ça aussi dans les tiroirs comme l'ambassadeur, en attendant de renverser le régime. Mais ça, c'est des faits qui sont avérés. Donc quand nous voyons que la CDAO, tous les actes qu'il pose, alors que nous partons dans les discussions, est-ce que vous savez que nous avons écrit à la CDAO au mois de décembre vous dire que c'est le 31 janvier 2022 que nous reviendrons vers elle avec un chronogramme détaillé, argumenté. Et la CEDAO qui nous a dit, non, il faut qu'avant le 31 décembre nous ayons un chronogramme, quel qu'il soit, qui peut servir de base de discussion, pour montrer votre bonne foi. Quand les assises nationales de la refondation sont terminées, lesquelles assises ont demandé dans les débats, une transition d'une durée de 6 mois à 10 ans, mais que majoritairement, c'est 6 mois à 5 ans, nous avons retenu les 5 ans, okay. le, même le, Pierre, soir, vous... le même soir, Monsieur le même soir... Sans vouloir vous couper, on reviendra à la ouais. Sud-Éaude. vous demander qu'on déploie complètement assez... la France, parce que sur la question de la France, est-ce que vous avez pensé aux conséquences qui peuvent advenir, non. cette façon plus de, de, de casser les relations. Non, on n'a pas cassé. Mmh. Quand la France dit qu'elle s'en va, oui. ça nous avise. Vous n'aurez vous... pu agir autrement pour en faisant quoi a la raison. En faisant quoi on regarde la durée de, du temps qu'a mis votre coopération, non. vous n'aurez pu agir autrement. En quoi faisant Quelqu'un, vous êtes ensemble, vous êtes sur un terrain de bataille. Il vous annonce que l'île part. Moi, je suis un militaire à la retraite. Quand vous êtes dans le combat, celui qui vous quitte dans le combat, il vous a abandonné. En fait, il vous a trahi. Est-ce que vous avez les moyens de supporter leur détente Non, on n'a pas le choix. Ils ont décidé de toute façon de partir. Mais un enfant, il faut apprendre à tomber, te lever, te blesser jusqu'à t'arrêter debout. Il n'était pas habitué à ça. Les Africains pensent que sans la France, vous n'êtes rien. C'est ce que je dis qu'on a inoculé le virus du défaitisme et du pétonil dans le sang des Africains. Yeah, okay. Donc quand ils ont décidé de retirer leur armée, simplement parce qu'une nouvelle direction à la tête du pays, ils étaient convaincus que le président allait allait se mettre à terre, ils allaient lui poser des conditions. C'est ce Goïta a refusé. Ils ont questions... voulu qu'il désigne le premier ministre qu'ils veulent. Il n'a pas voulu. Au niveau de la ou le même débat. On ne veut pas le supprimer, on ne veut pas de cela. Mais comment ça, on peut imaginer ça Et Depuis l'annonce du, du départ des Et donc, quand ils ont dit qu'ils partent, nous disons, quoi, on prend notre décès à main. C'est quoi le bilan de, de l'intervention militaire malienne sur le terrain L'intervention militaire, d'une façon générale, oui. de la communauté internationale, mmh. tout en ayant tout le respect dû à la mémoire des soldats qui sont morts, le, le bilan est le suivant. En 2013, le terrorisme était à l'extrême nord du pays. En 2020, il a occupé les 80% du territoire. Le gouvernement malien, lorsqu'il a été abandonné, comme j'ai dit, en plein vol, a décidé de diversifier sa coopération, de prendre ses responsabilités. En moins d'un an, nous avons acheté autant d'équipements militaires que les 30 années réunies. On a préparé une grande offensive militaire qui a été lancée à partir du 28 décembre 2021. Ça fait moins de trois mois. Nous avons détruit plus de bases terroristes. Nous avons capturé plus de terroristes. Nous en avons neutralisé plus que les, 15, les 12 dernières années réunies. On a plus de 350 000 réfugiés. Pendant ces années, il n'y avait que des réfugiés. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 qui sont retournés volontairement. Est-ce qu'il y a des éléments qui sous-tendent cela Non, mais c'est la preuve. Vous pouvez aller dans le pays est-ce oui. qu est qu'en faisant ce bilan, par exemple, à la télévision nationale, vous présentez les éléments matériels Mais bien sûr. Les populations, les populations témoignent. Les gens qui sont en ville, leurs parents téléphonent, ils retournent chez eux. Mais on pense qu'il y a plus de théorie que de pratique. Non, il n'y a pas de pareil. Les villages sont connus où les populations retournent. Vous avez un village qui s'appelle Farabougou ici, qui était occupé par les djihadistes depuis deux ans, mais il a été libéré. Il y a un village qui s'appelle Marabougou, dans le sac de Guinée. depuis deux ans, mais il a été libéré dans l'extrême est toute la zone de Nara, la forêt a été ratissée là-bas. C'était des villages qui étaient sous esclavage. Ils ont été libérés. Nous avons capturé des terroristes qui viennent des pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, qui sont en train de parler. Ils sont dans les mains de la gendarmerie aujourd'hui. Parce que nous savons qu'ils ne pouvaient pas trouver quelqu'un qui a autant d'armes, des armes lourdes, s'il n'y a pas de cellules dormantes chez eux. Au lieu de coopérer, pendant que nous nous engrangeons ces résultats, au lieu que nos frères viennent nous aider à aller c'est pendant ce moment qu'on décide de nous étrangler. L'objectif étant de faire tomber le régime et amener des hommes qui vont faire ce qu'il y a d'habitude. C'est-à-dire, on leur dit, faites ça, ne faites pas ça, on ne veut pas de ça. Est-ce qu'il y a chose, la possibilité d'un renouement des relations militaires entre vous et la France Vous savez, vous moi dit... j'ai toujours dit... Regarde... Non, non, non, vous savez, -ce que je, je possible... pense que les dirigeants français et une partie des responsables africains exagèrent. Et moi, je suis convaincu que ce qui lie la France au Mali est plus fort que ce qui nous divise aujourd'hui. Il y a une certaine campagne électorale, il y a cette aversion vis-à-vis -vis des dirigeants maliens, de la CDAO et puis de la France, mais les peuples ne sont pas d'accord avec eux. Vous savez, le peuple français n'est pas contre le peuple malien. Je viens d'expliquer à un de vos collègues. Les Maliens de France, c'est le contingent le plus nombreux de Maliens de l'extérieur. Leur poids dans l'éto-économie est plus important que le poids de la France dans notre économie. Nous sommes liés à la France par l'histoire. C'est avec leur langue que nous communiquons. Donc on ne peut pas comme ça, parce qu'un dirigeant est mécontent, il diabolise déjà, les peuples n'accepteront pas. C'est pourquoi je suis certain que c tout ça, c'est un vent qui est passager. Nous nous quitterons un jour et reviendrons. C'est comme avec la CDAO. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons toujours dit que ce qui se passe avec la CDAO. C'est une bruit dans une famille. Justement. Elle est passagère. Parlons de la Je C est C est de ça. Ça. on a vu récemment l'émissaire de la CDAO, Goodlog Jonathan, l'ancien président nigérien, qui était dans vos murs. Dites-nous quel a été l'objet de la rencontre, parce qu'on a constaté dans le programme, le PM malien n'était pas prévu parmi les séries de rencontres. Pourquoi c'est très simple. D'abord, chez nous, il y a un système ici. Et lorsque vous devez rencontrer le président de la transition, c'est pas comme avant. On envoie le président, le premier ministre, ministre de la défense. Chez nous, ça c'est terminé. Quand vous venez, on connaît l'objet de votre visite. Les ministres compétents, vous discutez avec eux et vous finissez par le président qui tire les conclusions. Le premier ministre a fini son travail. Le chronogramme de la transition avec les différents scénarios, nous l'avons élaboré, c'est dans les mains du président de la transition. Donc il n'y a plus de débat à faire avec le premier ministre. Alors, on a pensé que c'était lié aux prises de position tranchantes Non, ça c'est un peu la, la, de toutes les façons. Ça, c'est, on nous a dit, c'est le président qui est le, euh, le chef. C'est lui qui a les cartes à main. Il a toutes les cartes à main aujourd'hui. Demain, il nous dit écoutez, parmi les scénarios que vous m'avez présentés, à l'issue des discussions, vous avez pu convaincre de ça. Bon, voilà le scénario et ça, l'applique. Sur le contenu de la visite de l'émissaire de la et, et, et, je, je crois que c'est cette discussion que le Président a eu avec lui. D'accord, Il a proposé un calendrier, le Président lui a dit que ce n'est pas le calendrier qui a été discuté avec les Maliens. Et comme nous avons une équipe... parce plus... qu'on peut avoir une idée On a une de équipe la de, de... de... Nous avons proposé quatre ans. Le Mali C'est ce les de Maliens... de cinq, fait... vous venez à quatre Non, parce que je vous dis que les cinq ans, on était obligé de les présenter. Parce que c'est le peuple qui l'a dit donc pour revenir vers le peuple pour lui dire que ce n'est pas les 5 ans il faut qu'on le justifie, qu'on lui dise voici ce qu'on a expliqué à nos partenaires il faut que la sécurité revienne il faut que les populations déplacées reviennent il faut que les services sociaux de base reviennent il faut que les citoyens soient mis dans le minimum de conditions pour voter une fois que cela est fait on organise les différents scrutins il y a des délais incompressibles pour mettre l'organe unique pour le mettre sur l'ensemble du territoire préparer la révision constitutionnelle il n'y a que ce genre de délais dont dépend la durée de la transition ils n'ont pas autre chose, on a dit oui ils veulent rester au pouvoir, ils ont fait déjà un an et quelques, ils veulent rester faire plus d'un mandat, les neuf premiers mois de la transition sont partis par perte de profit, au ah, bout ben. des neuf mois il n'y a aucun des objectifs de la transition qui a été Nous même abordé. Nous constatons néanmoins qu'il y a un changement dans le ton Surtout euh, côté malien, si déjà le 5 venait à 4 ans, cela signifie qu'il n'est pas exclu que dans les négociations, le Mali redescend ah. jusqu'à 3 ans de transition. Ben, je ne peux pas vous dire un chiffre, mais je vous dis que le Mali est prêt à des négociations. Nous avons une ligne rouge au dessin de laquelle nous ne pouvons pas nous entendre. Laquelle Non, la ligne est définie pas par les humeurs, mais par les missions de la transition. Le redressement de notre pays, la sécurisation de notre population, la mise en place des conditions pour rendre le processus de changement irréversible. Et pourquoi pour que deux qu on mois, pour que six avoir... mois après on mette un, un président qui tombe. Pourquoi vous pensez qu'un civil ne peut pas combattre le terrorisme Personne n'a pensé ça. c'est des choses que nous apprenons. Mais jamais ça, c'était un faux. Vous avez du... dit que Goïta euh... a les capacités. Et... Non. Et voilà, la... voilà ce qui s'est passé. Oui. Il faut que je, je vous explique bien. Parce qu'il y a ces aspects, peut-être que les... Bien sûr, il y a une campagne de diabolisation, mais que beaucoup ne comprennent pas. Les militaires qui ont parachevé la lutte du peuple malien ne sont pas sortis des casernes comme ça pour prendre le pouvoir. Chaque transition a ses réalités. Il y a des pays où la transition survient, parce que le président est décédé. Donc, en principe, la transition doit aider à combler ce vide-là, élire un président. Il y a des pays où il y a des questions de sécurité... Fondamental, il faut les redresser. Il y a des pays où il y a des violations répétées de la loi, un désordre qui, s'installe. l'armée intervient, elle cherche à mettre de l'ordre. Chez nous, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, pendant des mois, le peuple était dans la rue, avec cinq revendications dont je vous avais parlé, en disant qu'il faut que le régime change pourquoi on arrête ce massacre 80% du territoire est occupé par les terroristes, ce régime reste d'ici la fin de son mandat, le Mali va disparaître. Et donc, quand le peuple est sorti, exercer un droit constitutionnel, parce que dans notre constitution, il est prévu la désobéissance civile en cas de violation grave de la constitution. Ce gouvernement a tiré sur la population devant les lieux de culte. Il y a eu des morts donc, les officiers, ce que nous avons fait, l'aile patriotique de l'armée, des jeunes officiers qui ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations, qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les humiliations, tous les coups bas, tous les coups de poignard que notre armée a subi. Ils étaient là, ils observaient. Ils ne pouvaient pas continuer. Donc, ils ont intervenu pour éviter la guerre civile. Dans tous les cas, le régime était à terre. Donc, ils ne sont pas venus comme ça. Un. Deuxièmement, quand ils sont venus, ils ont dit tout de suite, nous nous sommes venus parachever la lutte du peuple. Deux. Trois. ils dit, pour montrer notre bonne foi, on ne touche pas à la constitution. Nous allons compléter la constitution par une charte qui prend en compte la nouvelle donne. Quatre. On met un gouvernement avec à la tête un président civil, pas un militaire, un militaire en exercice. Ils ont pris un militaire à la retraite. Un premier ministre civil. La, le... la suite, nous la connaissons. Et la suite, la... suite c'est que. Il y a cet autre coup d'État. Non, a... non, non. La suite, c'est qu'au bout de neuf mois, uh -huh. aucun des objectifs de la transition n'a même été abordé. Il y avait la grogne dans le pays. Et à l'époque, suite... on vous sentait. La... On vous a vu. Non, parce que c'est le M5 qui a à l'époque. Mais, le... mais c'est normal. Le... Parce que. La transition. Il, il n'est jamais arrivé dans l'histoire oui. qu'on change un régime, que ce soit par une insurrection. Par une élection démocratique, par une succession dynastique, mm -hmm. et que le nouveau pouvoir soit exercé par ceux qui étaient contre le changement ou qui disent qu'ils n'avaient rien à voir. Ni le président, ni le premier ministre oh, donc, du premier gouvernement. Position, non, la prise de position, c'était pour festiger. Le prise de position, c'est de, de dire ouais. que les objectifs de la transition ne sont pas pris en charge. Nous avons observé pendant neuf mois, aucun des cinq objectifs n'a été traité. Aucune enquête sur les tueries, aucun mandat d'arrêt contre ceux qui ont détenu l'argent de l'armée. Donc nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. Et les militaires, ils sont quoi, des hommes intelligents, ils ont dit, mais attention, nous nous avons intervenu pour parachiver la lutte du peuple. Le peuple est en train de dire qu'il a le sentiment que sa lutte a été détournée. Ils ont négocié avec le président de la transition, ils ont dit, changeons de cap. Quand le président a commencé, d'après ce qu'on nous a dit, a commencé à jouer avec eux, le vice-président de la transition, l'actuel président, a téléphoné aux autres chefs d'État. Parler au président, il y a un chemin qu'ils ont pris qui risque d'amener dans des affrontements dans l'armée. Il n'y a pas eu de solution. Le résultat, c'est quoi Le vice-président de la transition, l'actuel président, qui était chargé des questions de défense et de sécurité, on l'a interdit de participer au Conseil des ministres. Le ministre de la Défense, on l'a sorti. Le ministre de la Sécurité, on l'a sorti. C'était quoi C'était pour les arrêter quelques semaines après il y allait y avoir quoi Des affrontements au niveau de l'armée Qu'est-ce qu'on allait dire Vous allez avoir certains moments de grande joie avec des caméras, dire voilà, les militaires maliens, ils sont en train de se battre pour le Et là, pouvoir. Vous ils sont en train de se battre pour le pouvoir pendant que les gens Donc en ce moment, il y a eu ce qu'on appelait la rectification de Et la est-ce que également, de la... vous accusez une puissance derrière cette façon de faire euh... Laquelle c'est tellement la France Non, nous on n'a pas ça parlé ça. de France. Nous avons constaté seulement que la trajectoire de la transition a été déviée des objectifs initiaux. Et il y a eu une correction, ce qu'on a appelé la rectification de la trajectoire de la transition. Maintenant qu'elle a, les... a, été... a, cette... a été corrigée. Premier ministre, de cette nouvelle transition. Est-ce que Chogel, aujourd'hui, appliquait tout ce qui a été décidé pour Et quand, quand la Quand la, la transition a été rectifiée mm -hmm. Les jeunes officiers patriotes ont rencontré le M5 RFP. Nous avons joué quatre sur table. On a dit voici les cinq objectifs autour desquels le peuple s'est soulevé. Mettons-les en œuvre. On n'a pas une autre exigence. L'ancien gouvernement l'aurait fait, on l'aurait soutenu. C'est sur ça qu'on s'est entendu. Et, et, -ce et le, -ce président, que le président, depuis, ce, je suis en train de vous dire, depuis cette date, oui. Une véritable stratégie de reconquête a été mise en place, pilotée par le ministre de la Défense, qu'on voulait sortir. D'accord. Le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, conduit les opérations. Sur le plan politique, il nous a appuyé, nous avons mis en œuvre toutes, tous les cinq objectifs. Aujourd'hui, l'unité qui a organisé les tueries et les dissoutes, les poursuites contre tous les chefs, la lutte contre la corruption, tous les grands dossiers de corruption qui étaient dans les tours sont transmis à la justice. La lutte contre l'impunité, l'assassinat des journalistes, des mandats d'arrêt sont lancés contre les, les coupables qui sont cachés derrière dans certains pays de la CDAO. Nous avons réarmé notre, notre, notre, euh, nos forces armées de sécurité. Je viens de vous dire que. On... Et vous avez les réformes politiques et institutionnelles. Nous comprenons, mais. Donc que... tous les objectifs de la transition sont en chantier aujourd'hui les objectifs autour des Pourquoi alors quelques-uns parmi vous, je parle de quelques membres du M5, qui aujourd'hui ne pensent pas forcément comme, comme vous On voit par exemple l'imam Diko qui a pris du recul dans la gestion de la transition. On que... sent de la frustration par endroit. Vous savez, les, je pense que, euh, je le disais tantôt à un de vos collègues, il y a un philosophe qui dit que la lutte unie, le pouvoir divise. Euh, il y a des débats, souvent à caractère personnel, il y a des ambitions qui n'ont pas été assouvies, il y a eu des incompréhensions, tout ça, ça peut se comprendre. Ce que je dis dans les débats, y compris au sein du M5, que je mets quiconque au défi de dire que sur les cinq objectifs autour desquels le peuple s'est mobilisé, il y a un seul qui est laissé de côté. Le reste, parce que dans la gestion de l'État, il y a les questions de l'État qu'il faut aborder, les transformations structurelles, il y a les problèmes de personnes, les nominations dans les postes, des faveurs accordées à tel ou tel. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup Mais, de frustration. L'imam Diko a été une figure de pro de la lutte bon, contre l'Imam Diko. Dit... Comment comprendre que vous qui étiez si d'accord aujourd'hui qu'on sente non, un Dico... effritement dans vos Non, L'imam Diko avait dit lui-même ouais. qu'il retourne dans la mosquée. Le Mali s'en sort très bien. Vous réussissez à payer bon, vos fonctionnaires. Bon, bon, vous augmenté le salaire des fonctionnaires. Mais cela va durer jusqu'à quand On a même suivi cet audio. On va le dire clairement du, du président ivoirien, et de Boubou Sissé, l'ancien Premier ministre, dans lequel Alassane Ouattara semblait dire qu'il n'était pas évident que vous alliez jusqu'au bout. Non, je, je pense que cet audio a Donc, quand vous même... Entendu un... entendu vous vous savez, on ne veut pas euh, trop nous étendre sur ça. Ils avaient prévu dix jours. Ça a été répandu ici. Hein. Il y a même des diplomates qui ont dit à certains, bon, ce régime après les sanctions, dans dix jours, il va tomber. Sauf qu'ils n'ont pas prévu que on a un peuple résilient un peuple résistant deuxièmement nous nous sommes préparés à cet embargo de longue date parce que depuis juin on voyait les choses venir, on s'est dit qu'à un moment donné ils vont chercher à étrangler le, le gouvernement pour le faire partir, on s'est préparé à cela, mieux comme je vous dis ça fait deux ans aucun appui budgétaire, en Afrique on dit que ça c'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre sans les appuis budgétaires, aucun appui budgétaire on a augmenté les salaires. On a équipé notre armée, comme j'ai dit, plus que les 30 dernières années réunies. D'où provient Tout vient du Mali. Aucune puissance exact... étrangère ne finance le de Mali. Personne. Aucune. C'est exactement comme l'armée. L'armée qui fait les prouesses aujourd'hui, c'est les mêmes militaires. Et nous apprenons qu'il y a des puissances qui vous apportent des soutiens. Hein. Non, le cas de l'Iran est cité, par exemple. Le cas de l'Iran. Non, à ce stade, je ne... je ne suis pas au courant que l'Iran nous ait appuyé financièrement. Toutes les ressources que nous utilisons proviennent de l'intérieur du Mali. Ça, je vous le confirme. Et nous nous sommes organisés. Nous nous attendions à cet embargo. Et je crois que le peuple a compris beaucoup de choses. Nous, Notre rôle, c'était d'expliquer au peuple malien, qu'il comprenne. Et c'est pour cela que quand l'embargo a été pris, au lieu d'abattre le gouvernement, au lieu de démobiliser la population, il y a eu un sursaut patriotique partout 4 millions de personnes sorties en une journée. Je ne suis pas sûr que beaucoup de chefs d'État élus peuvent le faire dans leur pays. Et d'ailleurs, chez nous, pendant 30 ans qu'on fait des élections, aucun président n'a mobilisé parlant que 2 millions de personnes. Parlons justement d'élections qui n'est pas apparemment une priorité de la transition. Qui vous a dit Dans les propos, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. Non, non, non, non. Vous avez dit qu'en pareil cas... Puisqu'il euh, y a des priorités qui ne sont pas forcément les élections, je parle de la, de, des questions sécuritaires, il faut devoir faire face à cela avant de faire des élections. Puisqu'actuellement, cela ne sera pas une préoccupation chez vous, vous qui êtes homme politique, comment allez-vous faire dans les euh, prochaines années Est-ce que Maïga, Shugel Maïga que vous êtes, est-ce que vous serez candidat par exemple à une élection présidentielle non, vous savez, vous savez... Ou est-ce que euh, ça non, vous intéresse non, pas non, en réalité, on n'a pas dit que les élections ne sont pas prioritaires on avait dit on a dit qu'il faut résoudre le problème dans l'ordre quand vous voulez construire un bâtiment vous faites le sous-bassement d'abord une fois que le sous-bassement est solide vous posez les autres étages le quel que sou soit le temps le non non non le, le temps le temps si le sous-bassement est solide sécuriser les citoyens faire les réformes nécessaires mettre l'organe unique Amener la lutte contre la corruption à un point de non-retour. Point de non-retour, ça veut dire que tous les anciens dossiers de corruption qui étaient dans l'étroit, on les sort. On a lancé des audits dans tous les services. Ces audits-là seront transmis au nouveau gouvernement. Ça, c'est le sous Une fois qu'il est solide, le reste peut se négocier. Le président a l'habitude de dire à ses interlocuteurs si vous nous démontrez qu'on peut prendre en charge les préoccupations du peuple malien en deux mois, on n'est pas allé aux élections. C'est pourquoi je vous dis que nous, on a un calendrier réfléchi, mesuré, documenté, argumenter que nous avons sous la main. Donc, on n'a pas dit qu'on ne va pas aux élections. Pour le reste, là, je pense que le débat sur les élections viendra. Moi, j'ai un objectif aujourd'hui. C'est vous dernier mot pour vous. Mon objectif aujourd'hui, et de tout le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, c'est de mériter tous les jours la confiance du président de la transition et du peuple malien. C'est que les défis pour lesquels nous avons été appelés, qu'à la fin de la transition on puisse dire que ces défis ont été élevés. Je pense que ça, ça c'est un devoir de génération. Vous savez, les gens cherchent à être président, mais ça sert à quoi d'être président dans un pays, par finir par fuir, être en exil, mal géré, avec deux Ça sert à quoi Si on accomplit cette mission, je pense que ça suffit dans la vie d'un homme. Mais là, le reste, chaque homme suit son destin. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Merci à vous. Merci bien.